Altermonde. Alter Alter Alter Alter Alter Alter Alter Alter Sur ce sujet, on a décidé de faire un documentaire de 70 minutes et un documentaire de 52 minutes, et également un web documentaire. Euh, la principale différence, c'est que le web documentaire nous permettait, grâce aux outils notamment du dessin, du graphisme et, euh, et euh, le fait que ce soit interactif, de se projeter en 2022 comme si euh, vous êtes en 2022, le premier acteur EPR est construit et l'internaute en fait, euh, a le droit de visiter la centrale à la veille de sa mise en route. Au fur et à mesure, l'internaute se balade dans toute la centrale, donc on découvre des vidéos, des interviews qui sont aussi dans le documentaire et d'autres qui n'y sont pas, qui sont beaucoup plus techniques, et à la fin, l'internaute décide s'il met en route la centrale ou pas. development is a means to enable all citizens to lead a life of dignity and self-respect hum logon ko kisi bhi tarah ka development nahi chahiye lekin hum logon ka jo saman hai wo hum logon ke haath se jayega to hum logon ko kya hoga 40% of our people have no electricity at all giving electricity to them is a top priority c'est do Donc c'est un projet euh, controversé parce qu'en effet la construction aurait dû démarrer il y a un bout de temps. Euh, en fait, aujourd'hui, il y a une loi qui bloque euh, la signature, enfin le lancement, si on veut, de, des travaux de cette centrale. C'est la loi de responsabilité civile nucléaire, qui est une loi indienne euh, avec laquelle Areva n'est pas du tout d'accord. Euh, parce que ça voudrait dire qu'en cas d'accident nucléaire, Areva euh, devra payer. Euh, très peu, mais c'est déjà trop euh, pour eux. Euh, donc pour l'instant, ça bloque euh, là-dessus. Ils veulent que l'Inde change sa loi, etc. Euh, et le, le deuxième, euh, la deuxième chose, c'est que euh, au fur et à mesure des retards qui se passent sur l'EPR en construction en France, à Flamanville, euh, les, les Indiens se rendent compte que c'est un réacteur qui va coûter très cher, qui a déjà pris du retard, qui n'a jamais été mis en service nulle part dans le monde. Euh, donc je c'est possible qu'ils puissent revenir sur, euh, peut-être pas sur la construction d'une centrale nucléaire, mais sur le fait que ce soit des EPR. Alors il y a une mobilisation en effet très euh, locale. Euh, après les habitants euh, qui sont principalement des pêcheurs et qui sont donc menacés par euh, cette future centrale, euh, sont soutenus à l'échelle nationale par des grandes personnalités, plutôt comme euh, l'ancien directeur de, de l'Agence Nationale de Sûreté Indienne ou, euh, ou l'ancienne présidente de Greenpeace India, etc. Euh, après, c'est dur de mobiliser nationalement euh, toute la population indienne, parce qu'ils sont très nombreux, que la plupart aujourd'hui sont pro-nucléaire. Il ne faut quand même pas l'oublier. Euh, et sur place, la mobilisation, il y a eu un mort en fait, pendant une manifestation en 2011, ce qui fait que les policiers n'ont plus le droit de rentrer dans le village. Et donc, on en a beaucoup parlé, les journaux indiens en ont beaucoup parlé. Je pense que ça, ça aura des répercussions euh, à terme, étant donné qu'ils ne lâchent pas du tout euh, la mobilisation.